Ça va. ouais, ça va. tu vas comme ça mmh, tu, sais, tu sais que le blanc dit mmh. tantôt que c'est en haut tantôt que c'est en bas mmh. si ça ne va pas dans notre village c'est tu sais ça que moi, moi d'ailleurs, ma origine c'était ivoirien alors ah. ah, là c'est mon père qui a quitté mon père est né à Abidjan Il ah. est venu s'asseoir dans notre village ici mmh. moi aussi ma née Uh -huh. Donc c'est né là qui est grandi comme ça, mon père n'est plus, maintenant ma mère ne vit plus. Donc dans es c'est Côte d'Ivoire C'est Côte d'Ivoire, je suis Côte d'Ivoire. Oui, uh -huh. oui, oui. Ouais. Ça, ça va? va Oui, oui. Eh, mmh. hey. là. Voilà. Tu sais là où je viens comme ça. Hein? Ah. Je peux comment, je, je peux savoir. Il <rire> faut que tu expliques. Voilà. Mmh. Et dedans, tu sais ce que se passe dans le village là hey, je ne sais pas. <rire> c'est vous, vous les maîtresses de, dans cette village. Mmh. Mmh. Une parole. tu connais le monsieur qui est là la carte là oh, oh, oh. il l'autre fois là elles ont fait le baptême de leur l'enfant là, là -bas. oui oui dans leur maison dans leur maison là oui oui oui tous là-bas, non oui oui oui oui oui l'enfant là oui oui la oui oui là, oui voilà. oui là leur oui là, là oui si mm. tiré comme ça maman tu connais ça maman Non mais Dieu Dieu ne dort pas. Dieu, dieu. Le bois dirait dans l'eau, mm -hmm. ça ne devient pas ca Caïman. Mm -hmm. Wallahi wallahi. Ah, wallahi, ça ne se fait pas. Hey, tais-toi. Toi tu connais maman de la là Tu connais ça, maman. Ah. Mais est-ce que mm. la femme de enfant, là, là mm. elle n'a pas parti tomber enceinte avec un autre garçon elle dit que c'est l'enfant de Karpala. elle est prendre. Elle est très à Il faut fermer ta bouche boudou. Fermer ta bouche d'aboudou. Parce qu'on sait, dans notre village-là, tant que toi tu dors pas, le village-là ne dort pas. Moi Et eh, quand on a eu l'obotala Quand on a de lever le bois sec derrière dans le monde à l'état il l'état d'accord il faut l'enlever et puis votre escorquerie est pleine dans notre village Eh, mais me pas plus que toi dans le village la meurtre que tu es dans le village escorque et banane et et et et et a et il y a un peu de Non. qui ont été en train il se faire. Non, je suis venu J'ai la maison. J'ai tous mais toi, toi Tu ne connais pas le fond de boue de cette lampe, mais moi je connais. Tu ne sais pas ce qui est passé dans notre village, c'est moi qui connais. Mais moi, ma bouche là, ça s'est fermé. Ma bouche là était dit. Dans notre village ici le renseignement de, dans cette enfant là c'est qu'ils sont derrière je connais tout mais moi je veux pas parler de ça je peux pas dire ça toi tu te trompes pour ne rien de tout voilà sinon la dernière des paroles je connais voilà il faut j'ai laissé le poudre de mon tabac sur le lit Hum. Ah, quel enfant boulag avec ça et, et, et va se dire.